Seigneur, ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris au travers de cela. Amen. Ceux qui sont sous la prise du diable, qu'ils soient guéris à cause de cela. Leur chemin et Seigneur, des gloires compliquées. À cause de cela, un nouveau chemin soit tracé. Amen. Seigneur, je bénis cela et je bénis toute personne qui mettra sa main Amen. et qui prendra Seigneur de gloire ce pour mm -hmm. eux. -mêmes. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais laisser le pasteur, il va passer. Nous acclamons le Seigneur et nous les grands qui Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es content Amen. Que Dieu soit loué, Amen. nous pouvons prendre place. Dieu est bon, il nous a encore donné un bon jour, un bon dimanche. Amen. Amen. Ça fait quelques semaines, disons dès dimanche, on nous a parlé sur Amon ce chapitre 4, verset Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. C'était un thème important, un thème de temps qui peut nous aider, qui peut nous faire réveiller, qui peut tirer nos attentions pour pouvoir se préparer à la de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons partager un thème. Je pense que je vais continuer avec ça. Et ce thème aussi est très important pour toi, pour moi aussi. Entre la promesse et l'accomplissement. Aussi, nous pouvons dire, entre les promesses et les accomplissements. Vous savez, c'est quelque chose que Dieu avait mis dans mon cœur. Pendant quelques semaines, j'ai médité sur cela j'ai médité la parole si c'est là et Dieu m'avait convaincu qu'on puisse partager ça à l'église alléluia amen vous savez tout le monde a une ou des promesses dans sa vie amen, amen. Déjà, je peux nous dire une chose. Dans la Bible, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons plus de 3000 promesses Amen. que Dieu nous avait données. Et chacun de nous qui est conscient de cette promesse, il attend l'accomplissement de chacune de ses promesses est dans sa vie Amen. mais ce n'est pas ce que nous voulons parler aujourd'hui ce que nous voulons parler aujourd'hui c'est l'espace où les temps qui existe entre les promesses et l'accomplissement pour arriver à l'accomplissement d'une promesse il y a un temps je ne sais pas si ça peut prendre combien de temps par rapport à la promesse que toi tu as dans ta vie j'ai lu dans la Bible il y a des personnes qui ont entendu une réalisation ou la réalisation d'une promesse pendant 25 ans or pendant ces 25 ans là il y a eu des choses terribles qui s'est passé dans leur vie vous savez quand nous avons la promesse la promesse, c'est quelque chose qui est bon. On a tous besoin d'avoir une promesse dans notre vie. On a tous besoin d'écouter quelqu'un nous promettre quelque chose de bon. Et on a tous besoin d'écouter Dieu. De nous promettre quelque chose. Vous savez, pendant que j'ai médité, vous savez, l'un des choses au jour d'aujourd'hui, que les gens ont tenté de suivre les prophètes, c'est aussi parce que les gens veulent les écouter que Dieu puisse leur promettre quelque chose. Parce qu'il y a trois choses que j'ai dit la promesse donne l'espérance vous savez une personne qui a perdu la force qui a perdu l'espoir mais si tu lui donnes une promesse il va s'accrocher à cette promesse là Amen. sa force va être renouvelée et il va commencer à tirer l'attention chaque jour dans cette promesse-là vous savez quand est-ce que les chrétiens ou les hommes appellent un prophète et c'est un faux lorsqu'il te donne une promesse et toi tu as l'espérance à cette promesse-là tu t'attaches à cette promesse-là tu dors, tu te réveilles, il n'y a rien qui change. Tu dors, tu te réveilles, il n'y a rien qui change. Les temps passent, les jours passent, les années passent, il n'y a pas la réalisation. Tu diras finalement, cet homme m'avait menti. Or, toi tu avais déjà l'espérance à ça. Il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Amen. Lisez-nous psaume chapitre 119, verset 49 à 50. Psaume 119. Psaume 119 verset... verset 49 à 50.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 donner quoi l'espérance donc j'étais déjà par terre j'étais déjà désespéré je ne voyais plus la route mais à cause d'une parole qui est sortie dans la bouche de dieu cette personne va prendre maintenant l'espoir l'espérance frère mais celui qui va prendre l'espérance, il doit savoir que le temps où les paroles où la parole est prononcée, les promesses est données jusqu'à son accomplissement, il y a un espace, il y a un ton. Et à ces temps. Et dans ce temps-là, écoutez-moi très bien arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Dans ces temps-là, pendant que la promesse est donnée et l'accomplissement, il y a l'espace, il y a un temps. Combien de temps on ne sait pas. Sachant que Abraham hein, et Sarah, ils ont attendu pendant 25 ans. Ils attendaient un enfant, mais il y avait des gens pendant que les promesses qui étaient données, ils ont mis déjà au monde. Les enfants ont grandi, les enfants sont mariés. Mais Abraham et Sarah, ils attendent toujours pendant 25 ans. La deuxième des choses, la promesse, console un cœur brisé. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, vous savez, dans la vie chrétienne, dans les églises, il y a beaucoup de personnes qui viennent à Dieu. En espérant avoir laissé parole, les paroles qui peuvent leur rassurer que un jour, moi, Dieu, je vais te visiter. Voilà pourquoi, écoutez-moi très bien, parmi l'importance des noms de prophétie dans l'église, c'est aussi pour affermir et consoler les cœurs qui sont brisés. Si tu remarques bien, les gens qui sont derrière des personnes qui disent leur vie, c ce sont des personnes qui ont des cœurs hein, brisés. Ils ont perdu l'espoir. Les Ils ne savent plus où je vais aller où, où je peux m'en sortir une personne qui a un cœur brisé il peut être aussi un victime mm -hmm. tu sais pourquoi? parce qu'en ce moment là il écoute tout il, il n'a plus le temps de vérifier est-ce que ce que je veux ou ce que je vois ou ce que j'écoute c'est vrai ou bien c'est faux mais lorsque la promesse vient Voilà pourquoi Voilà pourquoi Parmi les choses Qui rassurent les femmes C'est aussi Une promesse Amen. Quand tu donnes une femme et une promesse Cette femme là Elle va s'accrocher encore Mais attention Il faut la réaliser Alléluia. Amen. La promesse console un là brisé. qui a pris. Frère, Quand tu es là, tu as besoin d'une parole qui peut te promettre. Malgré que j'essaie d'avancer, j'essaye de chercher, ça ne marche pas. Mais je sais que Dieu m'avait dit une chose. Peu importe le temps. Je vais toujours m'en sortir. Et là où le cœur, parce qu'un cœur brisé, il n'a pas de sommeil. Un cœur brisé, des fois, il n'a pas faim. Un cœur brisé, il n'a pas la joie. Un cœur brisé, il n'a pas l'envie de parler. Un cœur brisé, il n'a pas l'envie d'habiter ensemble avec les autres. Un cœur brisé, c'est une personne qui est silencieuse. Il souffre au fond de son cœur. Mais lorsque une promesse viendra, cette personne sera, sera libre dans son cœur. La promesse console le cœur. Voilà pourquoi David le dira, souviens-toi de moi Seigneur, car ta promesse me donne l'espérance. Ta promesse console mon cœur. J'ai aimé une autre chose, il a dit, ta promesse me rend la vie. Frère, il y a des personnes qui prient, mais ils marchent. Et si ma canise tu un enfant de Dieu, il marche, il parle et tout seul. Il est dans le bus, il parle et tout seul. Il est dans les métaux, il parle et tout seul. En fait, il marche, mais il n'est pas là. Mais de telles personnes, lorsqu'il reçoit une promesse, tu verras que, il y a une chose qui va entrer dans sa vie. Tout change. Il va commencer maintenant à s'accrocher à cette promesse-là. Mes frères et sœurs, ce n'est pas aujourd'hui que je vais parler de toutes ces choses là mais entre les promesses et l'accomplissement frère tout peut arriver et la mort peut arriver et la promesse n'est pas réalisée tu peux mourir Dieu m'avait dit une chose. J'attends une chose de la part de quelqu'un. J'attends une chose de la part de Dieu. Mais la mort vient et il te prend. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Ce que Dieu t'a dit cela sera réalisé au nom de Jésus Amen. Pendant ce temps là le diable aussi peut voler ta promesse la réalisation de la promesse est déjà là mais le diable peut avoir aussi l'opportunité de voler la réalisation de ta promesse est-ce que c'est vrai, pasteur? Oui, c'est vrai. Je vais vous montrer ça pendant les dimanches suivantes. Je vais vous montrer ça. La troisième chose, on t'avait dit que ta promesse va se réaliser en 2021 ou en 2022. Mais c'est là tu puisses recevoir la promesse en 2025 cela veut dire la promesse hein, est prolongée ou le temps de la réalisation de la promesse est prolongé pourquoi il est là, le temps est prolongé cela dépend de cet espace là entre le temps qui est donné et le temps de la réalisation mais pas ça comment? Je expliquerai et vous serez d'accord avec moi. Il y a une autre chose et cette chose, beaucoup des enfants de Dieu ignorent. La promesse est donnée. Ici, il y a l'accomplissement dans cet espace. Il y a des combats. Et si la promesse est tellement importante dans ta vie, si cette promesse va changer beaucoup de choses dans ta vie, la dimension de la promesse peut aussi te montrer les dimensions des combats que tu peux rencontrer. Voilà pourquoi tu verras. La promesse peut être donnée. Mais cela ne se réalise pas toujours. Beaucoup de personnes ont changé des églises à des, des églises. Beaucoup de personnes ont changé de pasteurs au pasteur. Beaucoup de personnes ont changé de manière. Vous savez pourquoi Parce qu'à un moment, il a eu une promesse. Mais qu'est-ce qui embrouille cette personne c'est l'espace qui existe entre la promesse et la réalisation de la promesse. La personne ne comprend pas ce mystère qui se trouve au milieu. Écoutez, si Dieu t'a dit une chose, je dis bien, si Dieu t'a dit une chose, c'est là, c'est là. Va se réaliser. Amen. Si cela ne se réalise pas, ou si tu n'as pas encore vu la chose, ce n'est pas Dieu. Toi maintenant, il faut se poser des questions. Parce que la parole est déjà sortie. Comme la parole est sortie, la parole Vous savez, la parole a des yeux, la parole a des oreilles, la parole elle la chise, la parole comprend toutes les choses. Voilà pourquoi lorsque la promesse est donnée, c'est maintenant la parole qui va commencer à marcher dans cet espace-là. C'est toi-même aussi qui peux arrêter la parole. C'est toi-même aussi qui va faire des sorte que la parole continue le marche. Jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. amen? Vous savez, cela a été venu dans, dans mon tête quand j'ai préparé ce message. On était trop jeunes. J'avais connu une femme. Et cette femme-là, à cette époque, elle avait une promesse d'un homme qui était en Europe. Écoutez bien, vous savez au jour d'aujourd'hui, il y a quand même du monde qui vient de l'Afrique en Europe. À cette époque-là, quand tu attends Europe, tu dis que si je vais là-bas, ma vie va changer directement. Je ne sais pas si c'était à 92, 99. Ou cet impact-là, le valeur là était encore là. L'homme est venu à la famille. Il va prédoter la dame. Maintenant, tu es resté avec la promesse. Alléluia. Amen. Maintenant, tu es resté avec la promesse. La promesse est donnée, la dame maintenant est restée dans le temps où la promesse va commencer à marcher jusqu'à l'accomplissement. La femme est tombée enceinte. Elle a essayé d'avorter. cela n'a pas parti. Lorsque l'homme est venu, il a dit C'est bon, on est bien ensemble. Tu as déjà rompu l'alliance. Je te laisse dans la position. Moi aussi, je cherche notre chemin. La promesse a été donnée, mais la promesse est tombée dans l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Église, écoutez-moi une chose. Amen. vous savez aujourd'hui je vais parler d'une chose c'est une promesse par excellence j'aimerais bien commencer par ça les jours qui viennent je vais entrer maintenant à Décorti les promesses qui résident dans nos vies. Mais aujourd'hui, je vais nous faire voir qu'il y a une promesse qui a été donnée. Cette promesse-là, dans le temps de l'accomplissement, beaucoup d'entre nous seront surpris. Beaucoup d'entre nous, ils diront, mais moi, qu'est-ce qui est arrivé? Écoutez, parce que jusque là tu ne veilles pas la promesse est donnée par une parole et la parole c'est un homme spirituel la parole c'est un homme puissant la parole elle est bien marché jusqu'à l'accomplissement. Jean chapitre 14. Nous allons lire première. Jusqu'à 3. Lisez-moi les trois premiers versets. Je lis la parole du Seigneur. Wow. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi.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 Il a pas le temps, il n'y a pas l'air, il n'y a pas l'année, il n'y a pas la date. L'exemple que je viens de donner tout à l'heure, l'homme avait donné la prénote, mais il dit que je veux, je dois encore bosser. Où la mission ça peut être arrêtée, cela ne dépendra pas de lui. Le temps où il va commencer à mettre à côté l'argent, les jours où il sera prêt, il va maintenant chercher la place pour trouver un billet moins cher. Il va mettre à côté pour chercher l'argent des séjours. Après, il va partir. Mais bien aimé dans le Seigneur. On nous a parlé sur la préparation. Pourquoi nous voulons préparer l'église Ou pourquoi l'église doit être préparée Parce qu'il y a un époux. Il y a un homme. Cet homme-là est amoureux de l'église. Cet homme-là, il était capable de donner sa vie pour l'église. Cet homme-là, il avait mis l'église en première position. Il avait tout donné. Vous savez, les bénéfices de cet homme-là, les jours où il va revenir, avec son épouse, avec l'église, passer des bons moments. J'ai aimé une chose que Jésus a dit Ceux qui placent ce ce eux à la Ceux qui peuvent la Ils a des Il y a des hommes Lui-même il cherche 200 euros Mais il va te promettre 250 euros il ne sait pas quand est-ce qu'il va avoir 250 euros Déjà 200 euros pour lui-même C'est un problème Mais il te promet quand même 250 euros Jésus n'est pas comme ça Jésus quand il fait sortir Une parole Il sait de quoi il parle Il sait pourquoi il t'a promis La Bible dit Celui qui a fait la promesse Il est fidèle Frère, ne vous y trompez pas. Un jour, tôt ou tard, Jésus reviendra. Vous savez pourquoi il va revenir Parce qu'il avait déjà donné sa parole, donneur. Il a donné sa parole en ce moment que nous sommes frères. Dans ton côté, je ne sais pas si la parole continue toujours à marcher ou tu as déjà arrêté la parole dans cet espace-là. Mais la promesse a été déjà donnée. Amen. Les temps de la promesse et les temps de l'accomplissement. Vous savez, frère, des fois quand Dieu regarde l'église quand il regarde les choses qui se passent dans nos vies Dieu pleure s'il était un homme il allait déjà faire un AVC si Dieu était un homme il devait être déjà paralysé ce pas des dégâts qu'on est en train de faire en étant chrétien nous oublions que quelque part il y a une promesse on doit veiller sur la promesse parce que la promesse est en train de marcher pour quelques-uns maintenant pour toi est-ce que la promesse est toujours à marche Frère, que personne ne te trompe. Depuis que la promesse a été déjà donnée, ça fait déjà des années. Mais jusqu'à aujourd'hui, la promesse ne se réalise pas. Frère, la promesse a été déjà donnée. La promesse a été déjà donnée. Là où nous sommes maintenant, on n'est plus au stade de la promesse. Mais on est maintenant dans l'espace hein, entre la promesse et la réalisation. Mais laisse-moi te dire une chose. Hein. On n'est pas dans le milieu de la réalisation, mais on est déjà dans le temps du soir oui. où la promesse est proche de se réaliser. Ah. Voilà pourquoi Dieu veut réveiller quelqu'un en disant que réveille-toi parce que bientôt ah. Jésus ah. reviendra. Vous savez, aujourd'hui, j'étais scandalisé mmh. en écoutant quelqu'un en disant que même si les vaccins à la signe des 666 je dirais à ma famille de ne pas prendre moi, en tant que père, je veux le prendre pour sauver ma famille. Lorsque moi je serai à mon père et ils seront au paradis. Dis-moi, ma famille, il faut comprendre que j'ai donné, enfin, j'étais scandalisé, j'ai donné ma vie pour eux. Frère, enfin, écoutez, vous savez Jésus, lorsqu'il était sur la croix, Marie est venue. Il a commencé à pleurer. Jésus dira à Marie Regarde ton fils et femme. Enfin, Écoutez-moi une chose les problèmes de la promesse, ce n'est pas le problème de mon fils ou ce vie les problèmes de la province me concerne moi chacun de nous rendra compte Amen. de ce qu'il est en train de faire Amen. peu importe ce que je suis pour toi peu importe ce que tu es pour moi Amen. chacun de nous à ce jour là il m'a passé sur la barre il dira tout ce qu'il a fait sur la terre. Et chacun de nous sera condamné par ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi, lorsque tu marches sur tes promesses, ne regarde jamais celui qui est à côté de toi. Parce que c'est un mauvais temps. Lorsque les mauvais temps arrivent, chacun pour soi, Dieu est pour tous. Frère, écoutez, si c'était le cas, on allait commencer à faire des regroupements familiaux pour les salis. Mm -hmm. Je fais juste un dossier. J'envoie ça au ciel en disant que, Seigneur, moi j'ai trois enfants avec une femme. Notre regroupement, c'est ça. Nous allons venir en gros. Ça ne n'existera pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire « Amen, amen » amen. amen, Jésus reviendra. 1 Corinthiens, chapitre 2. Lisez-moi. 1 Corinthiens 2, chapitre 6. Une personne va lire 14 jusqu'à 18 et une autre, il prend des Corinthiens chapitre 7 il prend juste le verset 1 dès Corinthiens chapitre 6 14 à 18 et une autre personne prend dès Corinthiens chapitre 7 il lit juste le verset 1 c'est bien de suivre ce qui se passe sur internet 1 Corinthiens chapitre 6 14 à 18 dès Corinthiens chapitre 7 verset 1 c'est bien de suivre ce qui se passe sur Internet. Mais il faut être intelligent. Et intelligent. Parce que il y a aussi le serviteur qui est en train de faire perdre beaucoup de personnes. Si tu as trouvé, lisez-moi ces versets, s'il vous plaît. Égorettien, chapitre 6. 6, 14. Oui, 14 à 18. Je lis la parole de Dieu. Amen. N'allez pas vous placer sous les mêmes jours que les incroyants. Une manière obscure. Comment en effet, ce qui est juste pourrait-il s'associer à ce qui est mauvais Comment la lumière pourrait-elle surnir à l'obscurité Comment le Christ pourrait-il s'entendre avec le diable Ou bien, qui est-ce qui est croyant peut avoir un commun avec un croyant Quel accord peut-il avoir entre le temps de Dieu et les idolâtres païens Car nous sommes, nous les temples, Dieu vivant comme Dieu lui-même l'a dit. En disant verset 17. C'est pourquoi vous devez le quitter et vous séparer d'eux. Ne toucher à rien d'impur. Et moi, je vous accueillerai. Je vous accueillerai. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Chapitre 7, verset 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prévu Deux Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Amen. Et ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte des dieux. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Si tu lis le chapitre 6 des deux de versets 14 jusqu'à 18, l'apôtre Paul, il essaie de montrer aux enfants de Dieu quel rapport y a-t-il déjà accepté Jésus. Vous qui avez déjà Jésus en vous, pourquoi vous voulez se conformer aux païens, aux choses qui se passent dans le monde J'ai aimé le verset 17. Il a dit, c'est pourquoi sauter au milieu d'eux, c'est pas C'est la Bible qui l'a dit. Frère, écoutez. Le verset 17. Ou le verset 1 au chapitre 7. Il a dit Bien aimé, ayant de telles promesses. Ayant de telles promesses. Cela veut dire hein, Cette promesse est tellement importante. Cette promesse est tellement grande, tu ne peux pas jouer avec ça. Tu ne peux pas dormir à côté de telle promesse. Tu dois veiller, veiller, veiller. Lorsque cela arrivera, lorsque les temps de l'accomplissement seront là, que toi aussi tu sois parmi ceux qui vont partir. Écoutez, frère, c'est tellement essentiel venir devant vous crier chaque dimanche les jours là pendant que les autres montent vous allez me regarder avec promesse de croiser rouge bordeaux je suis resté frère et chère c'est le temps où tu dois veiller sur ce que Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 14. Je reviendrai. Je suis parti, mais un jour, je vais revenir. Écoutez, l'argent que tu cherches est dit à la. Tu te préoccupes tellement beaucoup de ton corps Et dis ce n'est pas ce corps qui va monter avec Jésus. Ce corps est un corps corruptible. Nous allons changer. Nous allons transformer. Nous allons revêtir un corps incorruptible voilà pourquoi tu verras, lorsque Jésus est mort, les jours de sa résurrection, lorsqu'il a montré à Thomas, Thomas a voulu s'approcher pour toucher. Il a dit, il ne peut pas toucher. Parce qu'en ce moment-là, Jésus ne pouvait pas être fatigué. Jésus ne pouvait pas dormir. Jésus ne pouvait pas faire quelque chose parce qu'il était répété. Quelqu'un aurait dit, Monsieur. Écoutez. Ayant une telle promesse, apporte pour le conseil ceci. L'inspiration, il a dit :« Bilan, oignons sont étiquetés à l'anacate Il y a un Zala qui. a à côté de c'est pas mis la d'argent. Ce que a vais dire, lazo que je vais c'est « Il est malade, il pleure son argent. »« Si tu, avec Yann là, tu peux connaître cette personne. »« Il est tellement connu. »« Lui, il, perd, il, il, il pleure que sa richesse. »« Mbongo Nanga. Mais cet homme qui a composé cette chanson, il a dit que Dieu... » Soit loué, les temps nous fait défaut. Les temps nous faut défaut, les temps nous faut défaut. défaut. Lisez-moi, lisez-moi rapidement pour Et après chapitre 9, verset 27. Je vais terminer là pour qu'on puisse passer à la Sainte-Seine. On a beaucoup de choses à parler ici sur la promesse. Lisez-moi ces versets. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Il est réservé aux, autres, aux êtres humains de hum. Une seule fois. Après quoi vient le jugement La parole de cette Il est réservé. Il est réservé. Dans d'autres versions, il disait aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le hein? jugement Écoutez, écoutez une chose. Les temps de veiller Les temps de préparer les temps de veiller sur l'espace entre la promesse et l'accomplissement c'est le temps que tu es vivant c'est les temps que tu viens à l'église c'est les temps que tu écoutes la parole de Dieu c'est les temps que tu écoutes les hommes de Dieu lorsque la mort reviendra mmh. ce temps là est fini même si la parole marchait marchait elle marchait était là si la mort te prend ici le temps de la préparation est fini voilà l'intérêt de faire attention chaque jour voilà l'intérêt de te purifier chaque jour voilà l'intérêt d'être dans une bonne relation avec Dieu chaque jour voilà l'intérêt. Un homme beau que tu as à côté de toi, un jour, il partira. Une belle femme que tu adores, un jour, elle partira. L'argent que tu aimes autant, un jour, ça restera. Et ta vie, et ta vie, et ta vie, et ta vie, parce qu'il y a une promesse, Frère, il y a une promesse. Certes, il y a une promesse. Mm -hmm. Jésus a donné une promesse. Mm -hmm. Jésus a donné une promesse. Mm -hmm. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mm -hmm. Comment je vais me préparer Frère, tu as, tu as l'intérêt de se préparer. Mm -hmm. Parce que la promesse a été donnée. Mm -hmm. Et la personne qui a donné la promesse, il n'est pas comme ton père physique. Yes. Il n'est pas comme ta femme. Mm -hmm il n'est pas comme ton homme Amen. qui dit des choses après il change lui quand il fait sortir il laisse la parole maintenant travailler il laisse la parole marcher c'est maintenant à toi de veiller est-ce que c'est que je vois dans le monde écoutez si le corona ne te prend pas écoutez Jésus peut revenir si le corona ou Jésus ne revient pas une autre chose peut te prendre Écoutez, nous sommes devant devant tout. Tout peut arriver dans cet espace. Tout peut arriver. On a trop peur, Corona, Corona. corona. Non, non, non, non, non, non, non. Dans cet espace, hein, pendant que la parole sort, et la réalisation, cet espace-là, frère, il y a tout. Cela ne va pas dépendre que tu sois malade ou pas. La mort peut venir te prendre avec une bonne santé, avec des maquillages, un beau brésilien, une belle veste. La mort peut venir te prendre, mais quelle sera ta direction? Parce que la promesse est déjà là. La promesse... est. Est déjà là la promesse est déjà là elle doit se réaliser même si toi tu ne veux pas la parole comme elle est déjà sortie elle marche elle déjà elle marche elle marche et elle va s'accomplir un jour. Et qui t'a fait tu vas prier. Je te t'ai demandé d'avoir. Je bénis au nom de Jésus. Seigneur, que les boissons de le pain, le sang est encore chez Faites ceci en mémoire de moi, dit à femme. Seigneur, ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris au travers de cela. Sont sous la prise du diable, qu'ils soient délivrés à cause de cela. Leur chemin mm. et Seigneur des gloires est compliqué. À cause de cela, un nouveau chemin soit tracé. Amen. Seigneur, je bénis mm. cela et je bénis toute personne qui mettra sa main et qui prendra, Seigneur des gloires, ce coup au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous passons prenons le pas après nous prenons le pas. Pour ceux qui sont baptisés, s'il vous plaît, pendant que nos chansons commence à passer. Ceux qui n'ont pas encore pris, vous passez, vous passez. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, est la gloire, Toi qui t es, t es assis, ah, commence à adorer juste à Dieu, ne sois pas dans la distraction sois Alléluia, par alléluia. alléluia. Alléluia. Alléluia. Oui Jésus est mon sauveur. Alléluia. Célèbrie tous alléluia. Ensuite, il dit tu vas Et après avoir rendu grâce il est rompu et les l'air donnant en disant Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous allons prendre le pain et manger. Après les souper il a l'air donnant en disant cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui répondit pour vous nous allons prendre le coup et nous allons voir dans la présence des dieux, adoré Dieu. Quelque chose devait se passer. Et Ce nous te bénissons. Merci pour ce moment. Seigneur que nous avons passé dans ta taille. Seigneur, je crois que tu as restauré la vie de beaucoup de gens. Tu as guéri beaucoup de personnes. Tu as visité beaucoup de personnes. Pour la gloire de ton Seigneur. Père éternel. C'est ta parole faisant ceci en mémoire de moi penser à la mort et à ma résurrection. Je bénis toute personne qui a pris cette coupe. Eux, le pain. Le Seigneur, visite mes frères qui sont assis. Donne Seigneur de gloire, la force. Afin que le Seigneur de gloire qui se prépare. Aussi prochainement dépasser ce tableau. Au nom de Jésus. On peut avancer pour réveiller Dieu. Réveiller Dieu. et les dire les actions des grâce laisse que tu puisses bénir là. cela bénisse les personnes qui en portera. bénisse aussi ceux qui monde par les nom puissants de Jésus-Christ Amen pendant que l'adoration passe on peut passer pour, pour prier à Dieu passez pour les offrandes s'il vous plaît n'a pas si oyo jesus toi ali commandé oh ton belle liyera si ali Les, les gens de première équipe nous pénalisent, mais nous avons besoin vraiment de laisser la place à nos bien-aimés pour ne pas les pénaliser. On ne va pas perdre comme les autres. Voilà pourquoi on essaye un peu d'aller euh, plus vite. Parce qu'il y a les couvre épées 18h, qui ils doivent euh, finir avant. Samedi, nous sommes là à partir euh, des 10. Des 14h jusqu'à 15h j'avais dit on essaye de travailler pour commencer une série de prières des 14h à 16h euh, chaque samedi on aura la musique on aura des musiciens et ça sera chaque samedi le binaire avec Jésus, ça va entrer on va pas obliger les gens de venir mais il y aura des personnes destinées parce que ça sera en direct voilà pourquoi on travaille pour ça c'est qui vont venir pour prier avec nous vous êtes aussi le bienvenu parce qu'on a besoin de, de prier. Dimanche prochain, je vais continuer sur, sur ces ce thème. Est-ce que tu peux venir à deux? Est-ce que tu peux venir à deux? Toi, tu as écouté la parole de Dieu. Est-ce que tu peux éviter une personne? Je prierai pour une personne qui, qui invitera une personne. C'est une promesse que Dieu a dit.